cet exercice, il est demandé d'espacer l'axe des ordonnées tous les 5000 au lieu de tous les 10 000. Donc ici, nous voyons qu'entre chaque chiffre, il y a 10 000 de différence. Nous cliquons tout d'abord deux fois sur le diagramme pour le sélectionner. On voit qu'à présent, il y a des carrés noirs tout autour. Et lorsque le mot « axe Y » apparaît en passant sur le diagramme, nous faisons un clic droit dessus. Formater l'axe et il y a différentes options dans échelle. Ici nous avons intervalle 10 000 et nous allons mettre intervalle 5000